Attends, j'ai la pub. Vas-y, vas-y, moi je suis à 0-0 quand tu veux. Mais c'est comment va m'asseoir soirée c'était fou. Il fume quelle drogue des C'est qui qui fait des B-héros C'est la Toei Animation. Ah oui, c'est le Eh bien, bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. Aujourd'hui, on est en compagnie de qui On est en compagnie de. Bah, XLF, hein. Bon, Xavier est un petit peu malade, on va pas lui en vouloir de toute façon, hein. Et du coup, comme il a dit, nous allons donc regardé l'épisode 7 de Super Dragon Ball Heroes. Zamasu a ressuscité, levé de rideau sur l'arc, conflit universel. Et tout ça va se passer euh, à GoTube chez Gowasu, donc c'est parti. C'est juste en tout cas qu'on n'a pas regardé bah, les anciens épisodes, du coup on découvre ça, euh, bah, comme, euh, comme ça, directement. Et Zamasu, il y a un bandeau, c'est qui Pourquoi il y a Kefla <rire> Kifla Zamasu, wesh. Oui. Ah, y'a Hit. Bon, ça c'est au moins cool. Wesh, ouais, y'a Top. Oh Y'a Tyrène. Et à tout le monde, frère. Oh, levé de rideau sur l'arc conflit universel. Ah, ça c'est l'île de Biru, ça. Ouais. Pourquoi y'a deux végétars Euh, ça c'est le végétal d'une autre univers. Et il est avec le groupe d'un autre univers. Ah, okay. ok. Tout va bien. Oh, y a... Oh putain <rire> Y'a ce gros porc. Attends quoi Attends, il y a même Zeguno Ah oui, du coup, il a pas d'Akaishin dans leur univers Il est énervé celui-là là. Attends, c'est l'universis. On dirait un peu le futur de, euh, de Zamasu hein. Ouais, on dirait, on dirait, mais on dirait... Ouais, non, ouais, c'est... D'accord, il y a hit <rire> futur, Non, c'est pas le futur, c'est l'universiste, c'est l'universis du coup Attends, Ok, j'ai une pub, une pub. <rire> Donc des persos plutôt bizarres Putain, il y a Kyabe aussi bien il ne va pas servir à grand chose oh, oh Les fameuses, la génie du combat et on ils fin, il me faut passer un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ouais, moi aussi. Ah, des baby, ouais, baby végétal. Ouais, ouais. Oh mon dieu, sa voix elle m'avait pas manqué. Putain, elle arrive à tenir hit tout Ouais, seule. par contre, ça c'est choquant. D'où hein. hit. Euh... Ohlala, hum, bah, oh. celle-là. J'ai la créé, hein. enfin. Ah, enfin Enfin du Tokito Bashi. Quoi Ah, ouais, d'accord. Mais quoi oui. Ok, c'est des cyborgs. Ah ouais, ça, voilà, c'est ça qu'on dit. Ça... Ah, non Putain, Par contre, au niveau de la map, en fait, ils ont repris ouais, la map des Trunks et ils ont mis des gens. Ah. Il lui a tiré la langue, là Ouais, je crois bien. Ah ouais, bah la génie du combat elle est présente, hein. en vrai il a aucun intérêt, c'est juste rajouter des persos pour faire kiffer les gens et... Ça fait même pas kiffer, ils... Ah, ils vont fusionner Bah non, ils sont juste ils. Ah non. ouais l'animation elle... Ouais, ouais, c'est... Crash break, oh putain Qu'est-ce qu'elle fait Ouais, c'est des cyborgs. Qu'est-ce qu'elle fabrique cette conne Ah ouais, ça la... Elle... bon oh, l'animation... <rire> non, en vrai, c'est pas si dégueulasse que ça... Ah, le sale Enfin ah oh ouais bon ça va, Smash Break, on a Crash Break et Smash Break C'est pareil en fait, c'est juste ça pas le même nom Bah j'ai une pub Ah moi aussi Par contre ils font chier gros c'est quoi ton site de merde Mais pourquoi Hit il bouge pas Moi je comprends pas, pourquoi il a rien fait là Et me dites pas que c'est un clone de Hit hein C'est quoi ça Mais il bouge pas Ah c'est Coco Vegeta Ah non ah, ok Attends, il est fini les... Ah, ok, non. C'est qui, lui Wesh, c'est... Il a bien Gucci, mon pote On dirait un bon... Ouais Ah Zamasu avec un cachetier. Zamasu le pirate. Ah, ça y est, le Ningen, le Ningen, le san là, il y a tous les running gags, mon pote, c'est dingue. Oh, oui, il veut l'assassiner Zeno, c'est des baisers, eux. Oui. ouais ouais. Yeah, yeah. Mais c'est quoi, cet art Ne dis pas que ça va s'arrêter là, par contre. C'est a moyen. Parce que si ça s'arrête là, gros, c'est le plus gros bullshit. Ils vont fusionner. Je pense en... Voilà, ils vont... Oren Ah, il s'appelle Oren. Oh. Ou alors ils vont faire un truc. Me dis pas qu'on va pas savoir. Me dis pas qu'on va pas savoir. Ils ce vont ce leur sauter tuer, là. Ils vont leur faire... Ok. C'est fini là C'était super bien. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous en avons pensé C'est notre premier épisode Dragon Ball Heroes qu'on regarde. Et du coup, perso, je vais commencer... C'était clairement de la merde Ok d'accord c'est pour faire euh, C'est pour avant de leur jeu tout ça Mais les mecs tous les mois vous sortez ça Et ça dure que 9 minutes Si vous serez intelligent vous pourrez faire une bête d'animation Une bête de qualité tout ça Et vos trucs qui seront beaucoup plus regardés Ils auraient pas la réputation que ça a aujourd'hui Je trouve ça assez drôle je sais pas ce que t'en penses toi Moi je trouve ça assez marrant Ouais ça va En vrai c'est mauvais mais genre, vraiment genre, Tu peux pas faire pire qu'en soit Il y a pas y a aucune cohérence Tu vois un Zamasco avec un truc sur cette tête Tu vois plein de trucs bizarres qui ont aucun sens et surtout l'épisode il fait 9 minutes et tu vois rien pendant 9 minutes tu apprends rien il parle pas il y a aucun dialogue mais en fait bah si on devrait vous donner un conseil bah c'est de, de ne pas regarder. Ouais et de me laisser faire l'animé. Et en tout cas, bah on est désolé que vous ayez regardé cette vidéo. Parce que vous avez juste perdu du temps. Mais au moins, nous permet de rester en contact et de vous dire qu'on a un serveur Discord que vous pouvez aller rejoindre. Que les vidéos ont repris depuis déjà un bon petit moment. Qu'on va s'arrêter là. Et euh, du coup si t'as aimé, tu mets un j'aime. Si t'as pas aimé, tu mets un. N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo. Et le mot de la fin pour Xialef Peace. Ouais, bah, pas ouf un mot de la fin. Peace